Bienvenue dans ce contenu que tu entends peut-être en podcast, si tu l'entends, que tu vois peut-être sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, ou je sais pas où exactement. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je vais t'expliquer un petit peu la genèse de pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai envie de partager. Plus j'avance, en fait, plus j'ai envie de partager. Et en novembre 2020, j'ai eu l'idée de lancer un compte TikTok parce que j'en ai entendu de plus en plus parler et qu'à la base TikTok pour moi c'était faire des chorégraphies, c'était euh, faire des trucs marrants, des choses comme ça. Mais à aucun moment j'ai pris ce réseau comme étant un endroit sur lequel je pouvais donner du contenu de valeur en 15 secondes ou éventuellement une minute. Et en fait je l'ai lancé et très rapidement les gens ont commencé à me parler de ma voix. Alors ma voix je sais pas ce qu'elle a, on a toujours du mal à voir un petit peu ce qu'on a euh, euh, à son niveau à soi-même j'ai envie de dire et visiblement ma voix plaît et des gens m'ont dit euh, « Lance un podcast ». Oui, mais j'ai déjà Facebook, LinkedIn, Instagram, je lance TikTok, j'ai une chaîne YouTube qui vit pas trop, mais elle est là quand même, puis j'ai quand même une vie de famille et si mon activité aujourd'hui m'offre beaucoup de liberté, c'est pas non plus pour passer mon temps quand même à créer du contenu pour en mettre un petit peu partout. Alors, ça a quand même fait son chemin parce que le lancement de, de TikTok est aujourd'hui une vraie réussite avec beaucoup beaucoup de gens qui qui me suivent et d'ailleurs s'il y en a qui sont ici ben je les remercie. Le ça a fait son chemin et je me suis dit ben pourquoi tu te lancerais pas parce que à un moment donné ce que je fais sur TikTok je m'en sers le contenu qui est sur TikTok je m'en sers beaucoup pour d'autres plateformes j'avais oublié Pinterest aussi euh, oui parce que il paraît que c'est intéressant d'y être le contenu reste longtemps en tout cas on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui et et aujourd'hui, c'est le moment où je me lance, et je me lance dans toute l'imperfection de ce que j'ai absolument rien préparé. Je vais être très clair, je sais juste de quoi je vais livrer à peu près. Je me lance et je m'applique à moi-même ce que je, que je conseille aux gens qui me suivent, ce que je te conseille. C'est-à-dire que quand tu as une idée... Alors évidemment, si t'as l'idée d'investir des sommes astronomiques dans quelque chose, il vaut peut-être mieux un petit peu verrouiller le truc et réfléchir avant d'y aller, qu'on soit bien d'accord. Mais sinon, t'as une idée, vas-y, mets-la en pratique, avance, go, go, go, parce que ne pas se mettre en action, finalement, c'est attendre toujours quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je lance mon podcast, je lance, je relance ma chaîne YouTube, ça va me donner aussi du contenu sur ma page professionnel euh, euh, Axel Crevaux pro ça va me donner du contenu sur ma, mon profil perso bref ça va me donner du contenu pour un peu partout et pourquoi j'attendrai en fait ben je sais pas et du coup je mets ça en action et aujourd'hui c'est parti mais tu te dis peut-être ok lui qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il parle mais de quoi il va parler alors je vais parler de quoi je vais parler dans mon contenu, dans ce podcast, dans ce, ce, ce, ce, cette chaîne YouTube, là où tu me vois, où tu m'entends, je vais parler d'entreprise, d'entrepreneuriat au sens général, sachant que moi, je suis leader en marketing relationnel. Donc, forcément, je vais souvent faire des rapports avec le des, des, des rapprochements avec le marketing relationnel. Mais depuis le temps que j'y suis maintenant, je me, je me rends compte et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Je me rends compte qu'en fait, les outils utilisés pour développer une entreprise en marketing relationnel, c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser dans plein de domaines au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, je vais parler de ça. Je vais parler forcément du coup de développement personnel parce que quand on entreprend, pour moi, en tout cas, ça ne va pas sans du développement personnel. Qui dit développement d'entreprise dit développement de soi-même pour grandir parce qu'on prend, euh, prend des murs, on croise des obstacles et à un moment donné, il y a besoin d'avancer. Donc, développement personnel. Et puis... Je vais parsemer un petit peu tout ça de, je sais pas, de choses qui m'inspirent, des échanges que j'aurais eu avec les uns, avec les autres, parce que c'est aussi comme ça que j'alimente mon contenu TikTok. C'est la vie que euh, qui m'envoie en fait des messages sur quoi dire, quoi dire aux gens qui me suivent. C'est soit un commentaire, c'est soit un message que je reçois en privé, un message de quelqu'un de mon mon équipe. Bref, peu importe, mais c'est ce que je vais partager ici. Et puis aussi, je vais avoir euh, Très certainement, on va parler un peu lifestyle, puisque nous, notre style de vie, c'est plutôt nomade, sauf ces derniers temps, je sais pas trop pourquoi, mais <rire> en tout cas, les beaux jours reviennent, on espère qu'on va pas se faire à nouveau enfermer ici au moment où je tourne, on est en, en fin mars 2021, mais... Je partagerai avec toi des choses qui, j'espère, t'intéresseront de là où on va se balader, des belles choses. Et puis, en tout cas, voilà un petit peu le contenu de ce que tu vas trouver ici. Si ça te plaît, si ça te dit, si ça te motive, n'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à mettre des pouces, n'hésite pas à mettre des étoiles si tu es sur un podcast. Bref, mets ce que tu veux qui peut m'encourager, partage autour de toi. Et puis, quelle régularité je vais y mettre Je sais pas. J'ai vraiment envie, encore une fois, de me lancer, de montrer l'exemple que quand on a une idée derrière la tête, il faut y aller se mettre de barrière, il faut foncer. Merci d'avoir écouté cette première capsule, on se retrouve très très vite. Ciao ciao.